Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. j'ai l'impression que je suis un peu dans l'ombre. Ah non. Mais ça va bien, et toi? Bah, Ça va. Tu as réussi à te connecter, du coup, c'est Oui, oui, en fait, c'est pas compliqué. <rire> hein. Non, <Ouais. rire> c'est bah, plutôt bon. même intuitif, hein, ne de rien. Ah, vous bon m'impressionnez, vous? Tout, tout, tous les jeunes qui, qui sont à l'aise avec tout ça. Je, oui, bah, je te rassure, moi, il y a des trucs que je ne connais pas encore. Hein, euh, tu ça vois, euh, j'ai juste été un peu, mais je ne savais pas comment on faisait non plus. <rire> Nickel. Euh, alors, du coup, euh, je ne sais pas. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent, mais je ne sais pas si elles sont... Euh, attentive à ce qu'on dit, est-ce que tu veux qu'on refasse la manie pour euh, qu'on refasse euh, l'interview du début ou est-ce que tu veux qu'on garde euh, euh, ce, petit de, ce petit bout de live pour la vidéo oh, Moi ça ne me dérange pas, hein. comment tu le sens toi Non, au bah, moins on peut continuer comme ça. Hein. <rire> Allez, ça me va comme ça. ça bonjour va. à toutes. Bah, bonjour, euh, bonjour à toi, bonjour à, à toutes les personnes qui vont euh, donc regarder cette vidéo. Euh, donc là, on est en live, mais on remettra la vidéo sur euh, nos chaînes respectives pour que vous puissiez euh, revoir cette interview. Euh, donc, ça se passe sur mon compte, puisque du coup, euh, je vais euh, proposer à Isabelle. Euh, donc, euh, vous voyez juste en dessous. Alors, je ne sais pas si moi, je te vois en dessous, donc je dis que c'est en dessous. <rire> je suppose euh, donc voilà Isabelle va se présenter elle va vous parler bah, de qui elle est de son univers, de sa pratique surtout euh, comment est-ce qu'elle fait pour accompagner les gens, c'est quoi ses spécificités euh, l'objectif pour moi de l'interviewer c'est de vous montrer bah, en fait, toutes les possibilités euh, qu'on a à notre portée pour euh, être dans cette évolution spirituelle, dans cet éveil euh, dans cette libération, peu importe les mots qu'on emploie mais en, en gros dans ce qu'on nous demande de faire en ce moment euh, de de vraiment nous, nous, nous éveiller en fait et nous élever. Et, et conscientiser, donner du sens aussi à ce qu'on peut vivre euh, donc il y a plein de pratiques, il y a plein de thérapeutes d'outils de, de, différents qui existent et chacun a une sensibilité particulière à l'un ou à l'autre euh, donc c'est important pour moi de vous montrer bah, tout ce qui existe euh, puisque euh, je, je, je ne connais pas une personne qui euh, peut tout faire, c'est pas possible euh, on a aussi nos affinités, nos outils en tant que thérapeute et puis bah, des connexions et des affinités aussi avec les personnes qu'on va accompagner euh, donc voilà, donc aujourd'hui euh, c'est euh, Isabelle qui va prendre la parole et qui va euh, donc vous expliquer euh, ce qu'elle fait, qui elle est, son univers Donc euh, je te laisse la parole Isabelle <rire> Je te remercie Aurélia Moi je te rejoins vraiment sur le point euh, euh, du fait qu'en fait euh, on a tous des façons d'être uniques et, euh, et on est tous complémentaires et moi, j'adore en fait avoir un réseau de thérapeutes chouchous comme ça à qui j'envoie du monde avec lesquels on interagit euh, en se sentant vraiment en lien dans le cœur parce que c'est comme ça qu'on avance aussi les uns et les autres. Quoi. Moi, je me nourris beaucoup d'interactions de, de, avec des, des, des collègues ou des, des amis thérapeutes. Ou, et euh, J'adore, ça me fait avancer. Et puis, euh, je sais que c'est pareil pour les autres. Quoi. Mmh. À condition de se placer suffisamment dans l'humilité et, et la, la posture de se dire mais où que j'en sois je peux toujours apprendre. C'est ça. J'adore. Oui, toujours être dans l'apprentissage. De toute façon on est à là. S'il ah, n'y a plus rien à apprendre c'est qu'on qu n'a plus besoin d'être ici. Mais oui c'est ça. Donc on peut passer de l'autre côté de, du voile. <rire> et oui puis j'aime bien le mot apprentissage parce qu'on peut le, aussi le lire avec euh, en, en deux mots quoi mm -hmm. apprentissage oui, c'est vrai, oui ouais. et la langue des oiseaux elle apporte beaucoup aussi j'adore, j'adore parce qu'elle parle au cœur et elle nourrit notre âme en fait oui c'est vrai alors qui je suis ben, en fait euh, euh, je suis une amoureuse de la vie bien vivante qui euh, <rire> adore rencontrer des belles personnes comme toi Aurélien <rire> Je ne le dis pas en fait euh, voilà, euh, par démagogie, je le dis sincèrement avec mon cœur, j'espère que gentil. vous l'entendez. <rire> Et en fait, je, je me suis fait former à la, alors d'abord au Reiki en 1996, j'étais une jeune cadre dynamique euh, embringuée dans un processus, euh, j'ai envie de dire à la noix de coco, commencer <rire> à nous les imposer dans ce monde qui marche sur la tête. Et, euh, et en fait, le Reiki a commencé à m'ouvrir la voie. Je me suis dit « Waouh !» Il y a quelque chose qui se passe quoi, dans l'expérience. Ouais, je sais pas, si, toi, tu connais le Reiki hein, de l'intérieur, hein, c'est ça voilà. Oui, oui. Euh... j'ai été initiée aussi. Et, oui, moi, je l'ai vu. En tout cas, j'ai voulu m'initier pour être dans cette ouverture. C'était pour moi une porte d'entrée sur quelque chose. Euh, Toujours pareil, ce que je dis, c'est des outils différents, mais c'était pour moi une ouverture. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, alors le reiki, pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique ancestrale, en fait, euh, qui a été redécouverte au début du XXe siècle par un japonais, mais en fait, c'était inspiré de pratiques euh, anciennes tibétaines. Et euh, il s'agit de se mettre en connexion avec les énergies de la terre-mère nourricière, la pachamana, mm -hmm. et, euh, et les énergies du père-ciel, pour euh, se placer en canal et pouvoir s'auto-harmoniser euh, soi-même, mm -hmm. que ce soit au niveau physique euh, ou au niveau émotionnel, euh, mental, ou même spirituel, quand on a envie de s'ouvrir à, à d'autres possibles. Oui. <rire> je sais pas si ça te... Oui, oui, je trouve ça... Euh, oui Ça me parle beaucoup. Je trouve ça très juste. Mm. Voilà, et du coup, ça a commencé à m'ouvrir la voie Et en fait, euh, moi qui ne croyais pas du tout aux vies antérieures et euh, pas du tout à toutes ces choses trop étranges pour euh, euh, le cerveau formaté euh, que j'avais, mm. euh, j'ai compris rapidement qu'il se passait quelque chose d'étonnant euh, suite à ma première séance de Reiki. Et du coup, en fait, j'ai voulu rapidement me faire initier, sauf que j'avais des programmes discordants à l'intérieur de moi. Et en fait, euh, rapidement, en fait, j'ai déclaré une polyarthrite rhumatoïde. Alors, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Oui. Mais du coup, euh, j'ai compris bien longtemps après que si j'avais fait les choses dans le bon ordre et que je m'étais fait initier au Reiki, après avoir travaillé un petit peu sur mes processus discordants, ça aurait tout changé dans ma vie. Mmh. Voilà. Et donc, suite à ça, je me suis fait former à la Gustav Thérapie. Donc maintenant, je suis Gustav Thérapeute. Donc, euh, c'est une branche de psychothérapie en fait, qui accorde beaucoup d'importance au cœur, aux émotions, mais aussi au corps et à ce que le corps nous dit en permanence. Il se trouve que moi, mon cœur euh, et mon corps... Euh, ils ne me parlaient pas très gentiment. Mais je n'avais pas été très douce avec eux. Et du coup, aujourd'hui, ben en fait, j'ai mis au point une, une approche mixte. En fait. Donc, Quand je suis en séance de psychothérapie, ben, j'apporte des expérientiels euh, énergétiques aux personnes que j'accompagne. Parce qu'en fait, plus on se ressent de l'intérieur, plus on sait où on en est, avec notre cœur et notre corps, plus on sait ce dont on a besoin et envie en temps réel. Ouais. Et puis, euh, puis j'accompagne aussi des personnes qui ont des problèmes de santé assez graves, euh, qui veulent donner du sens en fait à tout ce qui se passe en elles pour redresser la barre et comme tu dis si bien, reprendre les rênes de leur vie en fait. J'aime bien cette image. Oui, <rire> j'aime bien aussi. Voilà, et en fait aujourd'hui, bah, au-delà du rôle de la thérapeute que je suis, euh, j'ai intégré en fait ces pratiques-là pour moi d'abord et avant tout. Mm -hmm. Le Reiki au quotidien avec des autoséances qui me nourrissent, euh, la Gestalt thérapie avec les personnes que j'aime autour, puis celles qui me côtoient. J'ai cette approche humaniste de la personne que je t'altise parce ouais. que j'adore ça. Ça me fait un bien fou. Et en plus, euh, on a besoin de ça dans ce monde où ce n'est pas assez encore euh, oui. démocratisé, même si bon, on y est quand même de plus en plus. Hein. Oui, ça s'ouvre de plus en plus, heureusement. Et, et puis bon. de temps en temps, c'est ce vers quoi on tend. Donc, euh... voilà. Ça va être de, ça va être, c'est déjà, je pense, je, je pense qu'on est déjà dans cette partie exponentielle et je, je, si si on, je revois les courbes quand j'ai l'image de la courbe exponentielle en maths quand on était au lycée là où, euh, où justement ça ça augmente et puis d'un seul coup ça augmente là j'ai vraiment l'impression qu'on est euh, le cul un peu entre deux chaises, tu vois, à son ah, premier, en train d'augmenter. Et, et en fait, là, on, on J'adore ton image. J'adore ton image, C'est exactement ça, c'est ça. On est en train de prendre la, la courbe de oh. l'exponentielle C'est ça. En tout fait, cas, c'est l'image qui m'est venue, donc je partage. Ah ben, bah, écoute, les images, ça parle au cœur, donc euh, j'adore ça. Oui. <rire> Alors, euh, je ne sais pas si toi, tu vois les, les commentaires des personnes, mais c'est... Peut-être pas parce que comme c'est moi qui héberge la vidéo, moi je vois il y a des personnes qui, en tout cas il y a Eric qui a commenté, euh, il me parlait de son expérience sur les vies antérieures et âme protecteur, euh, il dit euh, oui oui ça existe, je peux le confirmer après 15 jours de coma. Euh, alors waouh wow. ouais. Euh, oh, donc, voilà, sans rentrer dans les détails de ta vie, Eric, euh, voilà, si tu veux partager d'autres choses par rapport à ça, alors je ne sais pas si toi, Isabelle, tu as eu l'occasion peut-être de travailler avec des personnes qui sortaient d'expériences de, comme ça. Pour le coup, moi, je ne connais pas du tout, donc euh, je ne me souhaite pas de vivre ça un jour. Mais c'est vrai que ça doit être une expérience très particulière, et je suis persuadée que quand on est en coma, euh, on vit des choses sur d'autres plans. Est-ce que tu as déjà eu euh, des retours comme ça, toi toi, tu es étonnante. Hein. Tu, tu, vraiment, tu, tu m'impressionnes. Mais parce que tu as, as la question pile-poil. Alors moi, j'ai un frère en fait qui a vécu une période de coma de plus ah. d'un mois suite à un accident. Oui, mais tu vois, ton âme le savait et ça se manifeste entre nous ah. et j'adore ça. <rire> on est connectés, ça se confirme. Et en fait, euh, euh, mon frère, on lui a parlé pendant sa période de coma. Mm -hmm. euh, et il nous a entendu, en fait, et il nous a témoigné après coup, euh, du fait qu'il était entre deux mondes et en questionnement sur son envie de revenir ou pas. Mmh, D'accord. Et euh, il nous a partagé aussi à quel point ça l'avait aidé à revenir. Et notamment, il avait un petit garçon de 1 an à cette époque. Alors aujourd'hui, Hugo, qui a 20, 25 ans, hein, ah. euh, mais c'était crucial son petit garçon qui revient. Mmh. Je sais pas si ça répond à ta question. Euh, si, si, ça répond. Moi, je trouve ça... Euh, J'ai déjà vu des films où on parle de coma et que les personnes sont dans d'autres mondes, mais enfin pour moi, c'est au-delà d'y croire. C'est une, une, euh, une vérité. enfin C'est juste pour moi de, de penser que... Euh, euh, c'est pas parce qu'on est plus dans la matière, que, il enfin, n'y a pas que nous, quoi, il n'y a pas que la Terre. Donc pour moi, tout, tout est tellement exactement. possible en fait qu'il oui. euh, y a tellement d'expériences et de témoignages qu'on qu peut entendre à droite à gauche que, que oui, je ne sais pas exactement ce qui s'y passe, mais ouais, toi, tu as répondu à travers l'expérience de, de ton frère. Donc, du coup, c'est chouette, mais euh, je pense qu'il s'y passe beaucoup de choses. Ouais. C'est une autre façon de s'élever et, et tout comme quand on part dans nos rêves, enfin pour moi voilà, c'est différentes façons d'accéder à, à peut-être des endroits similaires, mais, euh, mais voilà, avec, euh, avec des façons d'y aller différentes en fonction des personnes et de leur chemin, quoi moi aussi. Et là, pour, pour euh, euh, rebondir un petit peu sur le témoignage d'Éric, mm -hmm. euh, en fait, moi, j'ai trois enfants hein, qui sont bien plus grands que les tiens, puisque je, oui. euh, je... mais mes jumelles, elles ont eu 20 ans, euh, fin novembre. Mm -hmm. Et en fait, quand elles sont arrivées, je me suis mise à pleurer très, très fort. En fait, mm -hmm. mais, et je ne pouvais pas m'arrêter, c'était vraiment des sanglots. Et en fait, ce que j'ai compris, alors, quelques temps après, euh, mais pas si longtemps après leur naissance, parce que je suis allée investiguer, je me suis dit, je ne comprends pas. Moi qui suis une vraie maman dans le cœur, j'adore en fait, euh, voilà, avoir des enfants et, et cette, comment dire, cette fonction-là, j'adore accompagner le vivant. Euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, après avoir fait... Euh, deux régressions karmiques en fait, une par rapport à ma fille, une par rapport à ma fille Zoé et une par rapport à ma fille Pénélope. En fait, j'ai compris qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées ailleurs avant et je n'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que voilà, ce n'est pas, pas l'objet. Hein. Mais en fait, qui faisait qu'on ne partait pas de zéro et qu'on partait d'un endroit qui était assez compliqué à, à ajuster à euh, euh, âme en fait et de cœur à cœur. Mm. Et en fait, en m'impliquant dans l'expérience et dans la résolution en fait, de la problématique qu'on avait euh, en duo avec chacune des deux, ça a tout changé. Et j'adore la relation qu'on a aujourd'hui, ouais. vraiment. C'est beau que tu aies pu euh, conscientiser qu'il y, euh, qu y avait des liens karmiques avec elles quasiment dès leur naissance finalement, parce que... C'est ce qui t'a permis de partir sur des bases plus saines dans cette vie-là, finalement. Oui, mais alors, si tu veux, et c'est là où je veux en venir, c'est que ma conscience, elle n'était pas psychique, elle n'était pas mentale, elle était corporelle. Ouais, C'était mes cellules qui m'amenaient à pleurer toutes les larmes de mon corps sans mmh. que je sache ce qui se passait, en fait. Ouais, et du coup, en conscience que euh, le corps euh, a une conscience qui nous échappe trop souvent, mmh. je suis allée chercher derrière... Euh, est-ce que la vie me donnait à, à ah. vivre, en fait <rire> Ok. Il euh, y a Eric qui répond euh, sur justement ce qu'il a vécu euh, durant son coma. Il dit Un rêve de malade où j'ai voyagé en Afrique et en Asie. Waouh J'adore. Ouais. Donc moi, je pense que chacun a son expérience propre hein, durant des périodes-là. Alors, est-ce qu'il est voilà, est qu a vraiment été dans ce temps-là, sur ce plan-là, en Afrique ou en Asie Ou est-ce que c'était des vies antérieures peut-être à revivre Mais c'est toujours intéressant. Pour moi, l'important, ce n'est pas qu'on ait eu des vies antérieures finalement. C'est comment on peut réparer le passif qu'on a accumulé ailleurs avant pour en bénéficier dans la vie dans laquelle on est en train de vivre parce que finalement, l'important, c'est d'optimiser notre vécu dans la vie ordinaire. Le reste, ben, c'est de l'ordre du rêve, potentiellement. Mais l'important, c'est ce qu'on en fait ici et maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et, et, et, et moi, vraiment, c'est l'enseignement que j'en retire. Oui. Bon bah c'est beau. Euh, alors du coup, par rapport à, euh, à ce que tu vas réaliser en séance, euh, déjà c'est quel type de personnes qui viennent te rencontrer Est-ce que euh, tu as tout type de profil euh, quel pro Avec quelles problématiques on peut venir te voir euh, Voilà, raconte-nous un peu comme ça. Se passe. Alors en fait, j'accompagne, oui, des, des profils assez euh, variés, pas mal de soignants, de thérapeutes, euh, de, des enseignants. Ah. Des personnes ressources, en fait, qui ont envie de se poser les bonnes questions pour euh, les personnes dont elles s'occupent. Mmh. Mais en gros, en gros, si tu veux, ce sont des personnes qui ont envie d'arrêter de subir les situations dans lesquelles elles se sont ou bloquées ou enfermées. Ça peut être face à la maladie, ou alors avoir l'impression de ne pas avoir les rênes, justement, pour comprendre ton expression <rire> euh, Ou alors des personnes qui ont besoin de, de donner du sens à ce qui se passe dans leur vie sans comprendre. Un peu comme ce que je partageais tout à l'heure par rapport à, à, au moment de la naissance de mes filles. Je ne comprenais pas, j'avais envie de donner du sens. J'étais dans le brouillard dans ma tête. Il fallait que je clarifie. Donc voilà, ça des personnes qui ont envie de donner du sens à ce qui se passe, ou alors des personnes qui veulent mettre plus de cohérence euh, dans leur vie par rapport à leurs propres valeurs, en fait. Ouais. On l'impression de subir des valeurs qui ne leur ressemblent pas mmh. dans l'entreprise ou dans le monde du travail euh, et, euh, et qui ont envie de remettre de la cohérence. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et du coup, tu les accompagnes, alors tu nous as parlé du Reiki, tu nous as parlé aussi de cette branche de la psychothérapie, donc là, gestate, c'est ça, je le dis bien, hein, -thérapie. Ge Gestalt. thérapie. Gestalt, oui, c'est un mot ouais. allemand. Ah oui, oui, j'ai pas fait allemand, désolée. Eh ben oui, voilà. <rire> c'est pour ça que j'ai pas la prononciation. <rire> le, le, le G en allemand, ça se prononce G. G, Ge gestalt thérapie. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que tu as d'autres outils Est-ce que tu peux euh, peut-être donner un exemple concret de ce que, de ce que ça donne justement euh, cette branche-là en, en séance Comment que tu... alors, alors, dans les séances de psychothérapie, voilà, les, les outils, euh, je les utilise avec parcimonie et avec une intention particulière pour un expérientiel donné. En revanche, j'accompagne aussi avec une approche mixte en psycho-énergétique et là. J'accueille avec ma façon d'être gestaltiste, dans le moment présent, en ressentant où on est la personne. Et après, il y a un temps d'expérientiel où, euh, par rapport à l'intention que la personne va m'avoir donnée et qu'on aura identifiée ensemble, parce que souvent, je suis un petit peu, <rire> j'imagine comme toi, mm -hmm. euh, en, en hyper-perception de ce qui se passe. Mm -hmm. euh, et là, voilà on utilise des outils. Alors, évidemment, il y a le Reiki, euh, moi je suis très euh, euh, connectée au son donc les bols tibétains, les bols de cristal la voix euh, la voix et le son toi, toi, toi qui es imprégné de la pratique du Reiki utilise aussi les kotodama et les mantras du Reiki mmh. voilà euh, j'ai été formée aussi en PNL euh, en visualisation guidée donc après c'est ce qui vient dans le moment présent. Ouais. souvent, la minute d'avant, je ne sais pas ce que je vais proposer à la personne, mais ça vient. Mm -hmm. En canal. Hein, comme oui. Comme toi. <rire> Et oui, la fameuse petite idée qui nous traverse l'esprit. <rire> Pif Voilà. Oh, je ne sais pas comment je vais. Ah bah si, ça y est, je sais. <rire> mais c'est parce qu'on n'est pas tout seul, hein. encore une fois, bon, oui. bon avant, j'y croyais pas à tout ça, mais quand on a toute notre équipe d'accompagnants euh, invisibles. <rire> Euh, bah, les idées elles viennent ouais. voilà. et puis alors, je ne sais pas si tu le ressens euh, en ce moment euh, je sais pas, j'ai envie de parler de ça alors je parle de ça euh, depuis le solstice d'hiver euh, donc depuis il n'y a pas très très longtemps je sens que c'est d'autant plus euh, fort, d'autant plus présent euh, j'ai eu une, une amie, on a fait une consultation là juste avant, juste avant notre live du coup, on papote forcément, donc ça a duré longtemps. Mais on discutait de ça, où j'avais l'impression que les choses là, en ce moment sont plus euh, tangibles. C'est-à-dire que euh, moi j'arrive bien à visualiser le pouvoir du verbe, ça fonctionne bien avec moi. Mais là en ce moment, c'est impressionnant la, la, la, la facilité avec laquelle j'arrive à visualiser, matérialiser les choses. J'ai l'impression que tout ce... Euh, et dans la matière sans l'être, j'ai du mal à exprimer, mais j'ai l'impression que c'est plus tangible, c'est plus fort. Déjà, je le ressens dans mon corps. Je, je, je, je suis fatiguée. T'es connectée, la... Marbelle. T'es connectée. Tu te laisses traverser, tu vois. Pour mmh. moi, on est des artistes de la vie, en fait. Dans ces cas-là, on se laisse traverser, inspirer, et ça vient. Mmh. On n'a pas à se prendre la tête sans sept ans, ça vient. Et oui, je valide, parce qu'en fait, tu sais, la bascule, elle s'est faite au moment de dans le courant du mois de décembre mmh. l'ère du berceau elle a démarré à ce moment là mmh. et donc euh, on en parle hein, depuis vraiment euh, des années mmh. mais là, là ça prend effet depuis décembre mmh. et donc là oui, je valide mais on est aidé au centuple ouais, ouais c'est impressionnant ouais. Euh, alors moi je, je travaille aussi avec les vies antérieures hier j'ai fait une libération karmique à distance avec une cliente et d'habitude la libération karmique on ne vit pas, on ne revit pas la vie et elle, bon, elle, je pense, euh, c'est m'a pas, je pense, je sais que, euh, des <rire> a, mais que, voilà, oui. mais c'était la première fois qu'elle faisait ce genre d'expérience et euh, c'est pas qu'elle y croyait pas ou qu'elle y croyait, mais juste elle avait envie de tester. Et elle a eu une connexion de dingue. Elle a, revu, elle a vécu, en fait. Et finalement, j'ai été amenée à, à faire une régression karmique avec elle et à l'accompagner dans, euh, dans oui. le... La oui, mais mon hypothèse, c'est que tu as servi d'antenne relais, tu vois, Aurélien. Ah oui, ah du oui coup, ça je sais oui. Comme tu étais l'antenne, elle, elle captait. Et puis du coup, elle va le garder avec elle. Et c'est fort probable que euh, dans les jours et les semaines qui viennent, bah, cette connexion, euh, ça va s'amplifier chez elle, quoi. Oui, c'était euh, magique, quoi. Même pour elle, je me dis... Euh, sa première expérience, elle est plutôt waouh. Donc, euh, c'était... Ouais, je te le dis, est, tout est plus fort. Euh, ben voilà, je ne parle même pas du chakra couronne et troisième œil qui... Bam, bam, bam, bam, bam, je le sens, c'est vraiment... Ouais, c'est presque tangible maintenant. Donc, euh, donc euh, voilà, je trouve que... Enfin, ça me met en joie aussi, en émulation, c'est il y a plein de choses qui se passent, euh, tout, est plus, tout est plus tangible, donc euh, j'espère que ça va aider de plus en plus de personnes aussi à, oui, à aller là -bas. Oui, mais pas que. Alors, oui, oui, en fait, pour celles qui ont commencé à démarrer dans leur euh, vie, j'ai envie de dire, leur questionnement de vie, en profondeur, et non pour les personnes qui sont bétonnées dans un mental verrouillé et qui ne veulent pas y aller. Et alors là, pour le coup, ben c'est compliqué. Et on a entendu dire tous, autant qu'on est autour de nous, l'année 2020, c'est une année terrible, euh, on ne voudrait pas en revivre une autre euh, euh, sous la même forme. Et heureusement qu'elle se termine. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens-là, mais ayez conscience que ces difficultés de vie sont des défis à traverser pour mieux se rencontrer soi dans ce qu'on est. Arrêter de rejeter la belle âme qui, qui sommeille en nous depuis trop longtemps pour la contacter et la reconnecter pleinement et déployer cette euh, amitié envers notre moi profond pour ne plus s'abandonner, tu vois, et j'en viens aux blessures, je sais que toi tu travailles beaucoup avec ça, moi j'adore aussi, on s'est rejeté parce que dans notre histoire de vie, on nous a amené à nous faire croire qu'on n'était pas suffisamment plein de choses. Oui. Du coup, on, on a oublié les potentialités magiques mm -hmm. qu'on avait en nous et on s'est abandonné soi-même. Mm -hmm. On a abandonné la partie sensible et hyper perceptive de nous qui a la clé pour sortir de l'enfermement pour sortir du brouillard, sortir de, de ce décalage ouais. de notre essence profonde, en fait. Oui. et bien, j'espère et je souhaite en tout cas à toutes ces personnes <rire> qu'elles regardent notre live, <rire> <et> notre vidéo, <rire> pour qu'elles puissent... Voilà, je, je sais que c'est des graines qu'on sème et que, et que, et que ce soit toujours pareil hein. si c'est juste pour elle leur libre arbitre euh, voilà, fera, le, fera le reste et, et, et un jour ça viendra mais on est vraiment dans cette, euh, dans cet élan quoi donc euh, je suis ravie de s'y Et tu vois, j'ai envie de dire, bon, je pense qu'on ne va pas tarder à terminer parce qu'on a un peu dépassé le temps euh, qu'on avait oui, prévu. Mais nous sommes tous des alchimistes en puissance. Mmh. L'alchimie, c'est tirer parti de l'expérience aussi difficile à rencontrer soit-elle pour en faire une ressource et une belle ressource. Et Eric, là, tu nous partageais cette période de coma. J'ai l'impression que tu en as fait quelque chose puisque tu peux en témoigner aujourd'hui. Et en fait, nous pouvons tous transcender nos expériences aussi difficiles que soient-elles. C'est vrai. Et je nous souhaite à tous de faire quelque chose de cette période de crise sanitaire, euh, d'en tirer parti, donner le meilleur dans notre vie, d'en profiter, euh, pour se recentrer sur soi, sur les belles ressources qu'on a en soi et aussi euh, ben, le temps qui nous est offert pour, Oui. Euh, faire quelque chose ouais euh, et ben je pense qu'on peut rester sur cette belle euh, sur cette belle intention <rire> un grand merci à toi Aurélia et euh, j'aime beaucoup nos partages et bah, bon. merci à toi, merci pour ta confiance euh, voilà pour les personnes qui verront euh, qui verront ce, ce live, donc je pense que je vais enregistrer la vidéo, euh, je pense que je dois pouvoir te taguer comme ça si vous avez envie d'aller voir le compte euh, d'Isabelle de vous abonner et, et de lire ses euh, publications qui sont pleines de sens euh, voilà, vous aurez juste à cliquer dessus et à vous abonner voilà mm -hmm. ouais, un grand merci plaisir. avec plaisir, si tu as besoin de partager autre chose euh... J'ai envie de dire, j'ai confiance, vraiment. J'ai confiance en la vie et euh, euh, tout ce qui s'ouvre à nous, c'est de la magie si on choisit d'en faire de la magie. Oui, c'est ça. De l'âme <rire> qui agit. <rire> tout à fait. <rire> bon, bah merci beaucoup et puis bah, à très bientôt, peut-être sur ta chaîne. À très bientôt. <rire> Belle Bonne journée à tous. Salut. Belle journée